Salut tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une toute petite mise au point sur ma chaîne donc comme vous l'avez pu constater j'ai pas fait de de vidéos pendant un certain moment, ni d'intro, ni... enfin d'intro de tuto, ni de let's play enfin euh, des gameplays et tout le reste c'est normal en fait euh, j'ai... comment dire j'ai pas fait d'intro, enfin de tuto aussi parce que j'ai pas eu de logiciel euh, ni after effects ni photoshop euh, les deux ont bugué, j'ai pas pu les installer, et à chaque fois il y a une erreur. Et puis j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai formaté mon ordi, le temps que je télécharge et le temps que j'ai passé vidéos pour faire les tutos et tout, euh, tout le reste. Que j'étais re-téléchargé, d Sony Vegas et euh, un peu tout ça. Ben il fallait bien qu'il me fallait du temps donc euh, pendant ce temps-là, il ben, n'y a pas eu de vidéo. Je suis désolé pour cela, pour ceux qui me regardent, ceux qui me suivent, mes abonnés. Euh, C'est tout ce que j'avais à dire, c'était juste une mise au point. Et euh, je vous dis à la prochaine pour euh, peut-être euh, une intro ou... Enfin, une intro. Un tuto ou un display. Allez, euh, à plus.